James. Ouais, faut qu'on se voie le plus vite possible. T'es chez toi Je peux venir Euh. Oui, oui. J'arrive, bouge pas. Euh. Ok. Putain, mais. C'est toi, et Malou Je sais. Parce que. Hein euh, euh. Comment ça oui. Alors, en fait, je journal du Congo, là. J'ai fait une chirurgie sadique temporaire euh, pour mettre dans sa peau. Et en arrivant là-bas, je pose à l'hôtel, puis là, je sors dans la rue et. Euh... Et Bah, je me vois arriver, toi et moi, aujourd'hui t'es faible. Putain, mais, mais, mais c'est clair maintenant. C'est ce que j'ai dit aussi. Ça me fait un tel choc que j'ai eu plein de souvenirs qui sont montés à la surface en même temps, et du coup, euh, je dit dis que la merde. Putain, mais c'est dingue. C'est comme si on créait un mouvement -mou de foule juste avec une blague. Ce, ce serait incroyable. Ou alors c'est dans une série, dans une blague, tous, tous les états peuvent comprendre, ça sera ouais. serait stupide. Ouais, ça serait stupide. Et du coup, enfin, euh, tu dis les relais ou les relais bah, je n'ai même pas fait gaffe, j'étais comme en transe en fait. Ouais, je comprends. Mais du coup, t'es venu ici pourquoi Ah oui, je suis venu prévenir. C'est toi qui avais raison, j'aurais jamais dû vendre la machine à TGO. C'est-à-dire En fait, euh, la vidéo de Didy Malou est un tournant dans la ligne temporelle. A partir de la mise en ligne, l'univers spatio-temporel se divise en deux chemins distincts. Dans le premier où nous nous trouvons encore, Antoine Daniel aura une renommée sans précédent grâce à sa vidéo. Et surtout, Internet dépassera la télé en termes d'influence, en France et dans l'Europe. Et plus tard encore après, ces pays deviendront une super démocratie sous la gouvernance des internautes. Ah, ça c'est cool. Dans le second où Eddie Malou n'existe pas, le travail d'Antoine Daniel ne décollera jamais vraiment, et la télé reprendra sa position dominante avec de plus en plus de télé -réalité. Ah, ça c'est moins cool. Il faut donc que tu retournes le 25 mai 2013 pour aller poster cette vidéo sur YouTube, car sinon, notre réalité n'existera pas, et nous serons transportés dans le monde parallèle où Antoine Daniel n'existe pas, et où il fait ça. Salut gens de la télévision, qu'est-ce que j'ai bien pu vous sélectionner sur internet cette fois-ci Vous avez déjà certainement déjà entendu l'expression l'arroseur arrosé Eh bien cette vidéo en est la parfaite illustration Vas-y, vas-y, tu peux le faire Vas-y, tu peux le faire Vas-y, vas-y, tu vas y arriver, oui Tejo, ils avaient pour projet de faire un truc pour euh, détecter les voyages temporels. Ils vont sûrement détecter le nôtre. Et... Oui, allô? Je crois qu'ils sont partis. Vous pouvez les localiser? Oui, c'est bon. J'ai retrouvé leurs traces. Ils se sont téléportés dans deux jours sur le stade d'Auber City. Vous avez le feu Ok, j'y vais. Ils sont là Passe la machine Je vais passé la vidéo non, pas Attendez, on peut discuter Je crois que vous savez pourquoi je suis là je sais ce que vous pensez de la télévision, mais attendez avant d'aller poster cette vidéo. Y'a pas à discuter, vous allez encore enfin pouvoir arrêter de profiter des gens. c'est vraiment ça Vous croyez vraiment que les chaînes de télévision me aucune morale et essaient de manipuler les gens Écoutez, je sais que la télé n'est pas parfaite, mais vous pensez vraiment que Internet sera mieux Certes, il y a quelques programmes stupides à la télé, mais ce n'est rien comparé à internet. Peut-être, mais sur internet au moins, on a le choix. Ah oui, le choix. Le problème c'est que quand on laisse le choix aux gens, ils se dirigeront toujours vers les contenus les moins intelligents, car ce sont aussi les plus divertissants. Vous pensez vraiment que les gens vont aller regarder Arte ou un documentaire sur Youtube de leur plein gré Non, ils préfèrent une télarité sur TGO ou les vidéos de chats ou de gens qui cassent des téléphones. Nous la télé nous sommes à un rempart contre ça. Un filtre contre l'abrutissement total et l'absurdité. Contre le racisme et la haine aussi. Sur internet, l'anonymat entraîne trop d'abus. N'importe qui peut déverser sa haine sans aucun filtre et développer des mouvements d'extrême droite. Vous battez pour une pseudo-liberté, mais nous c'est l'ordre que l'on assure. Croyez-moi, si vous postez cette vidéo, ce sera l'anarchie Regardez un peu les gens autour de vous, la montée du FN. Tous ces gens, vous trouvez ça prudent de leur laisser la parole et le pouvoir L'ordre, ça vous arrange bien aussi. Vous avez les capitaux, c'est vous qui avez le pouvoir. Si tout le monde était égal, vous n'aurez plus de supériorité et vous ne serez plus rien. Bien sûr que la télé rapporte de l'argent. Mais vous pensez qu'Internet va vous apporter l'égalité Google, Facebook, Microsoft, ça vous dit quelque chose Internet aussi est dominé par quelques groupes et quelques personnes influentes. Et elles sont encore moins nombreuses que pour la télé. Alors réfléchissez bien, et donnez-moi cette clé USB. N'écoute pas, elles veulent juste garder leur monopole et leur compte en manque. Allez, ne fais pas de bêtises. Pense à Morandini, sans la télé, il disparaîtra de l'espace public. Les vidéos de Charles et le c'est ça que vous voulez comme culture mondiale les chtifs font du ski. Sérieux, les ch'tifs font du ski. Cortex, vous pensez qu'il mérite cette notoriété Splash, le grand plongeon. Les commentaires de Jean-Kévin Putain, et plus belle la vie Plus belle la vie Je suis désolé, mais il a raison quand même. Plus belle la vie, quoi. Bon, vous me laissez pas le choix, alors. Dépêche-toi Il a du 25 mai 2013, on n'a pas fait. Mais vous êtes folle, vous avez créé un paradoxe temporel. Oui, dites-lui rejoindre son du futur. Oui, il euh, est dans sa chambre. Dites-lui d'aller dans sa chambre. Oui. Le champ. Vous êtes qui Allez vas-y dépêche Allez c'est pas le moment là Parce ce que je dis, c'est trop bien Allô Allô Allez Ce le Je sais pas mais ça sent fort le petit fang quand moment. c'est le choix C'est une conversation froide, directe. Nous c'est le choix pas en Nous allons faire Nous Nous Nous faire un Nous faire Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous on va t'aider pour nous, la tête, et nous,